Et salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous ce magnifique à mmh. aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur K-Faction V4 Pour vous parler des nouvelles armures et euh, épées outils qui sont sorties durant cette version 4 jusqu'à présent Je vous rappelle que K-Faction est un serveur qui adore faire des mises à jour après Que les serveurs soient ouverts pour voir la vie des joueurs et tout, on est vraiment proche de la communauté avec notre Discord, on essaie de communiquer le plus possible avec les joueurs, donc si vous voulez rejoindre le Discord et faire la partie dans le fond de du processus de nouvel ajout du thème, etc faites-nous signe directement sur le Discord on a une, une catégorie suggestions où, et puis vous pouvez mettre directement vos suggestions, les joueurs peuvent voter oui ou non s'ils aiment la suggestion et nous on peut les rajouter ensuite sur le serveur, donc commençons directement les amis aujourd'hui avec le deuxième vidéo spoil, donc les nouvelles armures slash outils on a déjà remis une nouvelle armure qui s'appelle l'armure de minage, donc l'armure de minage c'est très simple, ça remplace le full faire d'avant donc avant il y avait un full faire sur le serveur qui était plutôt simple à obtenir et ça vous donne des effets de haste 2, speed 3 et euh, le night vision cette fois-ci c'est la même chose les amis euh, mais euh, l'armure elle est incraftable, en fait la, cette armure-ci est obtenable seulement en votant donc c'est plutôt intéressant lorsque vous voulez vous voter sur le serveur, vous allez pouvoir obtenir des chances de l'avoir donc ça fait que cette armure-là va être très très rare et peut-être je dis peut-être qu'on va la mettre dans les lots des events lorsque vous gagnez un event ou des trucs comme ça mais c'est sûr qu'elle sera pas dans les boîtes du spawn je répète elle sera pas dans les boîtes du spawn euh, 100% ce sera pas un pay-to-win pay to pour l'avoir ou quoi ça sera vraiment juste dans les votes ou dans les events euh, pvp donc ça c'est déjà bien ensuite on a l'armure de farm pour l'instant l'armure de farm n'est pas euh n'est pas obtenable, enfin euh, elle n'est pas obtenable. Elle est obtenable, mais euh, on ne sait pas encore comment. Et aussi, elle n'a pas encore les effets. Mais normalement, le, le truc de farm va être plutôt intéressant parce que vous allez pouvoir euh, avoir Speed 3 tout le temps. Vous allez aussi être capable de euh, marcher rapidement sur la sous-scène. Et aussi, écoutez bien ça, ne pas casser les plantations. Donc, par exemple, vous avez un champ de... cannabis. Euh, oh, oh, merde <rire> Je suis en train de casser le spawn. <rire> Qu'est-ce que je fais euh, Vous avez un champ de... Je te donne un exemple de ca... euh, cannabis. Et là, vous marchez dans le champ pour casser les plantes qui sont prêtes, Mais ça ne va pas casser les plantes en-dessus de vous. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est une armure euh, de farm. Ensuite, on a euh, l'arc les... la... en euh, volcanite. Donc c'est un nouvel arc qui a pas de texture encore mais c'est un arc qui va faire plus de dégâts donc, euh, ça va être un arc quand même assez intéressant pour ceux qui adorent jouer à l'arc. Je, je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup. Euh, je sais que c'était une demande qui a été faite par un joueur sur le Discord. On avait fait un sondage euh, et les joueurs avaient voté en, je pense, 80% que vous étiez, étiez d'accord à ajouter un nouvel arc. Donc, on a décidé de rajouter un arc en volcanite. On aurait pu rajouter un arc en épidote, en énergite et tout. Mais j'en voyais pas l'utilité. Donc, je pense qu'un arc en volcanite, il va faire plus de dégâts. Il aura peut-être déjà Infinity dessus de base. Je sais pas encore quel effet qu'on va lui mettre. Mais c'est un nouvel arc en volcanite. Ensuite, on a la nouvelle épée qui s'appelle l'épée en. Cobol euh, la co cobblestone, en épidote moisi. Donc, euh, c'est une nouvelle épée qui va euh, être plutôt intéressante parce que celle-ci ne va pas faire beaucoup de dégâts. Donc, l'épée en obsidienne moisi, en obsidienne. Euh, obsidienne. Qu'est-ce que je raconte? Épidote moisi, elle va faire énormément euh, de dégâts à la durabilité. Donc, elle va retirer, par exemple, euh, trois fois plus de euh, durabilité que l'épée en volcanite ou encore même la longue sword en volcanite qu'on va parler juste après. Et, euh, en fait, elle va pas faire beaucoup de coups au niveau des cœurs. Comme je veux dire, par exemple, cette épée-là va peut-être vous enlever un demi-cœur ou un cœur, mais la durabilité de votre armure va descendre extrêmement rapidement avec cette épée. Donc c'est une c'est de l'épidote moisi, c'est très simple, ça vous prendra euh, de l'épidote et euh, de la cobblestone moisi pour crafter cette épée-là. Mais vous allez voir que <rire> ça sera pas si simple que ça euh, que vous le croyez, parce que le craft va être quand même assez difficile pour l'obtenir, mais ça va être plutôt intéressant de voir... Euh... De voir lépée -épée avec cette épée-là, comme vous avez pu voir, elle n'a pas encore de texture, vu qu'on n'a pas reçu encore toutes les textures. Et l'épée en volcanite longue, donc elle va faire plus de dégâts que l'épée en épidote euh, qu'on a déjà. Euh, en épidote, en volcanite, pardonnez-moi. Donc l'épée en volcanite du moment, les amis, elle fait, je ne sais plus combien. Je... Attends, on va regarder vite fait. Elle fait 11.5, elle va faire un petit peu plus, euh, je pense qu'elle va faire 12. Et euh, en fait, cette épée-là, elle a une capacité, elle a une... Elle aura des effets, comme vous voyez, des effets ici, elle aura des effets, des trucs plutôt cool. Et c'est un retour de cette épée-là, parce que si vous vous souvenez, dans la faction V1, V2, je crois, pardon elle était là avec une, une autre texture mais là, inquiétez-vous pas, on va retourner à l'ancienne texture parce que celle-ci, on l'aime pas tellement donc ça sera pas la vraie texture officielle mais ça va être une longue dans Volcanite avec une autre texture donc j'ai hâte de voir euh, ceux qui vont la crafter, donc elle est un peu plus dure à crafter mais elle fait un petit peu plus de dégâts, mais c'est pas euh, obligatoire de l'avoir, c'est suis une épée pour ceux qui veulent se la péter et dire genre ouais, je suis plus riche, regarde, j'ai une épée en longue Volcanite donc voilà, c'est tout pour les items PVP, je crois qu'on a fait le tour, ensuite il euh, y a toujours euh, le hammer, la loupe, ainsi que la Pharmax en volcanite, qui sont les outils les plus principaux, si on peut dire ça ici, du serveur. Donc, euh, la euh, Pharmax en volcanite, euh, pardon, euh, oui, celle-ci, elle va euh, désormais. Pouvoir récupérer euh, les spawners naturels, donc si vous trouvez un spawner naturel, vous le minez avec la, la Pharmax en euh, volcanite et le tour sera joué. loupe par volcanite va toujours vous servir pour euh, obtenir les, euh, le tank de vos buissons et le Hammer est toujours le même, euh, donc vous allez pouvoir l'obtenir directement en... Euh... En votant, en faisant plein de trucs, vous allez pouvoir le crafter si vous voulez aussi. Mais vous allez voir que les crafts, pour crafter certains items, les amis, ça va être un peu plus difficile avec un nouveau système que nous avons inventé qui s'appelle le Blueprint. Je vais vous en parler dans une autre vidéo, les amis. Mais pour l'instant, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau spoil vous a fait plaisir. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. C'était icons et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Ciao, ciao